À vous, à Anne Beauval, Pierre Jacob l'évoquait, l'importance de l'innovation, le rôle des écoles d'ingénieurs, il expliquait qu'aujourd'hui, parfois, ils recrutent des promotions entières. Alors, je crois que vous, vous disiez que votre sentiment, c'était que sur la formation supérieure, la formation initiale et la formation supérieure notamment qui, qui vous concerne, on est plutôt bon en France, vous pouvez nous donner quelques éléments ce sur quoi je pourrais revenir, c'est effectivement sur le niveau ingénieur. On forme 37 000 ingénieurs tous les ans en France, qui sont reconnus, qui se placent très bien, qui s'exportent aussi très bien, ce qui est peut-être moins bien pour l'industrie française, je veux bien le souligner, et qui ont en particulier une spécificité par rapport à je dirais, ce qu'on met derrière le terme « ingénieur. Dans le monde anglo-saxon, hein, c'est un niveau conceptuel important qui nous vient des maths. En France, on a encore, même si effectivement, on a des évolutions qui ne sont pas forcément bonnes, mais une, une forte formation scientifique ancrée dans les maths. Hein. Et puis avec une vision large et systémique qui leur permet de s'intégrer, pour la plupart, très très bien en entreprise. Donc je, je pense qu'on a cette force-là et qu'en termes de compétences, c'est, je dirais, un, un atout important pour notre pays et pour notre industrie. Euh, peut-être un point en écho à ce que j'ai entendu euh, tout à l'heure, hein, c'est vraiment de souligner que ce qu'on fait dans les écoles d'ingénieurs en général et, et chez nous en, en, en particulier hein, c'est d'apprendre à apprendre à nos ingénieurs et, et pas vraiment de leur apprendre des technos parce que oui je suis d'accord les technos changent très vite nous on est dans le domaine du numérique de l'énergie, de l'environnement euh, ça change très très vite je suis d'accord en trois ans on peut changer de techno hein, dans, dans le domaine du numérique mais euh, c'est pas grave si on leur a appris comment apprendre ils les apprendront en entreprise, en effet, ils les apprendront sur le tas, ils les apprendront en stage, mais ils arriveront surtout euh, à pouvoir évoluer rapidement et, et se maintenir euh, au bon niveau. Euh, sur le, quand vous m'interrogez sur le, le supérieur, par contre, euh, je voudrais insister sur un, un autre point qui est que euh, je pense par contre que le, le système français euh, souffre d'un déficit au, au niveau intermédiaire c'est à dire en, entre le bac le bac pro et euh, le niveau master ingénieur il y a de la place pour euh, je dirais ce qu'on appelle la licence le bachelor euh, la licence pro les DUT etc. Or, il se trouve que dans les domaines scientifiques et techniques, en tout cas, on est en train d'amener de plus en plus euh, d'élèves au niveau master et donc de vider complètement euh, les, la pyramide en, en déséquilibrant, en formant en clair plus au niveau master qu'au niveau euh, Bac plus 3, ce qui ne permet pas, je pense, aux entreprises de s'équiper correctement avec, ben, je dirais, les, les, les contremaîtres, les, les opérateurs qualifiés dont elles ont besoin. Donc, je crois qu'il y a vraiment une interrogation plus forte de mon point de vue sur ce niveau Bac plus 3 que sur le niveau Bac plus 5, dont je peux parler sans souci bien sûr parce que c'est le mien, mais qui me semble bien fournir des compétences adaptées aux besoins de notre industrie. Donc ça veut dire que c'est en, en amont, il faut encore inciter un peu plus les jeunes à, à s'orienter vers ces métiers-là Non, ce n'est pas que ça. Je pense que c'est tout notre système éducatif qui pousse vers le Bac plus 5. Et euh, qui ne n'ouvre pas, qui euh, pas assez, euh, des mais... horizons professionnels dès le bac plus trois. Je, je ne pense pas. Alors, ça, ça peut être lié aux jeunes, mais, mais je pense que c'est plus, on a un, un système éducatif qui fait qu'on a une tendance naturelle à, à monter euh, jusqu'à le, le diplôme maximal que l'on peut atteindre. Et on peut arriver euh, au bac plus 5, euh, alors que l'entreprise peut très bien offrir des carrières intéressantes dès le bac plus 3. Et c'est vraiment ce qui était développé précédemment. Si la, la formation tout au long de la vie euh, ne, ne, ne décolle pas en France, alors ça veut dire qu'il faut avoir le diplôme maximal dès le début. Et donc, tout le monde peut... Euh, se pousser pour aller le plus loin possible et ne pas ouvrir ces filières de recrutement Bac plus 3, qui sont pourtant précieuses. Moi, j'ai travaillé quatre ans dans une centrale nucléaire, honnêtement, j'avais un service en prévention des risques. J'avais du Bac plus 5, mais j'avais surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup de Bac plus 3 et on avait du mal à recruter à Bac plus 3. Donc, c'est, je pense, un, un exemple assez concret. Donc c'est sur ce, ce, cette strate intermédiaire. Et, et vous, vous évoquez, enfin, on a beaucoup évoqué euh, avant l'apprentissage. Vous êtes aussi euh, mmh. assez convaincu euh, de la pertinence de l'apprentissage On est totalement convaincus hein, sur euh, IMT Atlantique, euh, bien évidemment, de, de l'apprentissage. Hein, c'est euh, une voie très importante et très intéressante pour. Euh, euh, le diplôme d'ingénieur, euh, ce que je voulais peut-être, c'est inverser ce que, ce que j'ai entendu. Euh, L'apprentissage est effectivement précieux pour, pour former un jeune, mais aussi précieux pour transformer une entreprise parce que l'entreprise peut d'une certaine façon bénéficier de ce qu'amène le jeune et derrière lui son école dès le début du contrat d'apprentissage et c'est quelque chose qui est complètement vertueux et nous nous avons trois formations par apprentissage dont la toute dernière a justement été créée pour ça parce qu'elle est positionnée sur la transformation digitale des systèmes industriels, c'est-à-dire comment avec nos apprentis on peut accompagner des entreprises de tout secteur dont beaucoup de l'UIMM parce qu'on est en partenariat avec l'IT2i Pays de la Loire, pour justement leur faire passer cette mutation induite par le digital en les accompagnant grâce à un apprenti. Donc je pense qu'il faut vraiment le positionner, Enfin, c'est à la fois un investissement sur on forme un jeune pour les compétences, etc. Mais ce jeune-là, même pendant sa période de formation, il vous transforme. Donc, c'est un, un élément important. est ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que je sais qu'à une époque, on avait un discours en disant euh, les formations ne sont pas adaptées aux besoins des entreprises. Euh, je crois qu'on a largement dépassé ça. Enfin, vous concernant, je crois que vous avez beaucoup travaillé euh, justement en, en co-construction euh, avec les entreprises. Je pense, alors nous, nous sommes une école du ministère de l'Industrie, donc forcément, cette orientation, elle est, elle est naturelle, elle est dans nos gènes. Et chaque fois que l'on pense une formation, chaque fois qu'on fait évoluer une formation, on embarque dans la réflexion nos partenaires industriels, et on l'a fait récemment. Et on avait même rassemblé une cinquantaine d'industriels pour réfléchir sur la nouvelle formation ingénieur d'IMT Atlantique. Mais, mais on n'est pas les seuls, hein. je pense que c'est vraiment, les, les écoles d'ingénieurs sont, sont orientées, euh, par leurs partenaires industriels, avec, alors, avec une subtilité, c'est qu'on ne répond jamais. Euh, enfin, nous ne cherchons pas à répondre aux besoins immédiats des entreprises, parce que le besoin immédiat d'une entreprise n'est peut-être pas ce dont elle va vraiment avoir besoin dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Donc, on essaie plus de travailler avec elles pour identifier en profondeur qu'est-ce qu'il faut qu'on qu amène comme compétences justement euh, à nos élèves ingénieurs pour qu'ils soient capables ensuite, en entreprise, je dirais, d'évoluer et, et de répondre à, à la vraie demande derrière, qui n'est pas forcément toujours le besoin immédiat. Mmh. Yeah. Donc il y a... Mais... Il y a un petit... Oui, je vous en prie. Je serais bien revenue sur un petit point, en petit clin d'œil par rapport... à à, à, à ce que disait euh, le, le directeur régional d'Orange tout à l'heure. Euh, je confirme que quand on recrute avec Orange, avec le dispositif de marénage évoqué, euh, on explose les taux de féminisation de nos filières, y compris quand elles sont dans le domaine du numérique. Quand on recrute sans vous, c'est un peu moins bon. Mais avec vous, on est quand même arrivé à 25 à 30 hein, sur une formation par apprentissage en réseau et télécom. C'est pas mal, donc c'était un petit clin d'œil pour, pour montrer par quelques chiffres que, que ça marche, effectivement. Merci. Peut-être pour, pour conclure, un, donné, un, un dernier mot sur les moyens. Euh, Est-ce qu'on met assez de moyens sur, euh, sur l'innovation et, et pour euh, voilà, parce qu'on le sait, réindu, réindustrialiser, ça veut dire qu'on y arrivera euh, si vraiment on est en capacité d'innover. Euh, je voyais un, un, un chiffre euh, récemment sur le solde création ou destruction d'emplois dans les centres de R&D français qui a été négatif pour la première fois. C'est un mauvais signal. C'est euh, conjoncturel. Je ne saurais pas vous répondre là-dessus parce que moi, je n'ai pas le, le recul nécessaire. Euh, Olivier Luancy le, le, le pourrait peut-être plus que moi d'ailleurs. Mais, mais par contre, sur la question des moyens, j'ai plutôt envie de dire que euh, la vraie question, c'est où on met les moyens Est-ce qu'on les focalise bien euh, au, au bon endroit. Et je vais, je vais juste zoomer sur un cas où je suis tout à fait conscient de ne pas répondre à la question, mais, mais qui me semble intéressant euh, parce qu'en en tout cas, moi, je n'ai pas parlé de reconvertir. Et, et en écho à ce qui a été dit précédemment, je pense qu'on a encore vraiment un, un, vrai, un vrai chantier de, de reconversion. Nous, on fait alors, des expériences parce qu'on forme 60 personnes par an. Donc, c'est une c'est beaucoup et c'est peu quand même sur de la reconversion, c'est-à-dire aller chercher euh, un peu en miroir de, de, de, de ce que disait ce qui, ce qui a été fait à Orange, hein, mais aller chercher des gens qui ne sont pas du tout du domaine du numérique pour les former en un bon semestre au domaine du numérique et leur mettre le, le, le pied à l'étrier pour repartir en emploi, pour repartir euh, dans des formations qualifiantes. C'est vraiment ce que nous faisons et on, on sait derrière ça que l'un des gros freins, c'est effectivement les questions de financement et qu'il est plus facile d'avoir des financements euh, qui sont structurels à travers les établissements d'enseignement supérieur public, en particulier tels qu'ils sont, euh, qu'on peut avoir des formations euh, pour les, les formations effectivement euh, continues euh, en entreprise, comme ça a été développé précédemment, mais des formations pour vraiment prendre des gens qui ne sont pas du domaine du numérique et les, les, les remettre en selle en les faisant complètement changer de domaine, c'est très compliqué parce qu'il faut en particulier mobiliser les dispositifs de financement de type subsistance, pour que ces personnes à un âge où globalement elles sont souvent en plus charge de faire Famille puissent réussir à investir, et je pense que c'est l'un des enjeux, justement, de la formation tout au long de la vie.